Rapidement, en un coup d'œil, qu'est-ce que ça fait Microsoft Form? Bon, classique, choix de réponse, question ouverte, mais il y a aussi d'autres types de questions qui sont vraiment intéressantes dans Microsoft Form. Je vous montre un exemple ici de billets de sortie qu'on va vous présenter à la fin, mais on prend un peu d'avance. Vous avez différents types de formulaires qui. de questionnaires qui permettent de faire de ce type de réponse-là. Donc, dans le fond, pour classer en ordre de, de euh, oops, je vais faire aperçu plutôt. En ordre de chronologique, je peux aussi déplacer, glisser, déposer des, des éléments pour les mettre en ordre chrono chronologique. Donc, c'est des outils ou des, des types de formulaires qu'on aime bien là, qui sont disponibles, euh, faire de l'antériorité, postériorité. Donc, ça, c'est euh, des, des, des choses qui sont vraiment propres à, à Microsoft Form qui sont intéressantes. Du point de vue de l'enseignant, c'est sûr qu'il euh, y a l'aspect correction automatique pour certains types de questions. Donc, tout dépendamment si vous faites des épreuves, des pas des épreuves, mais des, vous voulez valider des, des, des connaissances euh, de vos élèves, la correction automatique est vraiment intéressante et euh, la possibilité d'avoir des graphiques. L'élément vraiment, je pense, qui est une plus-value pour l'élève, c'est que si vous utilisez déjà Teams avec vos élèves, bien c'est intégré dans Teams. Donc Vraiment pour tes élèves, ben, c'est vraiment l'environnement simple d'utilisation. Ils ouvrent Teams, euh, ils ont le devoir, complètent le devoir, le remettre, c'est fini et euh, c'est transparent pour eux et en même temps aussi pour vous. Donc, c'est vraiment du point de vue de l'outil comme tel, là, euh, les éléments, les points forts qu'on pourrait soulever de cette application. là. C'est sûr qu'il y a plein de choses, mais si on veut porter notre regard sur quelques éléments seulement, ce, ce serait des éléments que, euh, que, que l'on juge intéressants. Voilà. Voilà pour l'introduction rapide. Médéric. Euh, on va regarder un peu ensemble là, euh, tout ce qui est euh, la création euh, de formulaires, de questionnaires, ainsi là, que euh, le partage euh, et euh, la correction également. Là, qui sont, puis les fonctions qui sont intégrées euh, au sein de Microsoft euh, Forms. Donc, la première chose à savoir, qui est fondamentale même, c'est qu'il existe deux types de questionnaires, deux types de formulaires au sein de Microsoft Forms. Il y a en, il y a en premier lieu le formulaire. Donc, le formulaire, euh, c'est vraiment là, utile pour créer des sondages, créer des enquêtes, donc toute forme finalement là, de, de documents que vous dont vous ne souhaitez pas faire l'évaluation ou du moins dont vous ne souhaitez pas qu'il y ait euh, une grille de correction associée à l'intérieur même du document, on vous invite à prendre le formulaire. Le questionnaire de son côté est vraiment plus orienté vers l'évaluation parce que par défaut, il va venir avec des grilles, il va venir avec des options pour mettre les, des bonnes ou des mauvaises réponses, ainsi que des options de rétroaction, puis finalement, euh, toute la pondération associée également, euh, aux questions est également présente. Puis cette pondération là, ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez Teams, eh bien vous pouvez la transférer après directement dans un devoir euh, via Teams. Donc ici, on a un peu l'interface de création de euh, questionnaires à partir de Teams. Euh, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse euh, plus en détail, euh, ben, je vous invite à consulter la diapositive où on pourra là, vous en faire la démonstration là, un peu plus tard après la présentation, sur la période de questions. Nous, on va regarder là, à partir d'un Forms euh, directement. Donc, en ce cas comme dans l'autre, que vous partiez de Forms ou que vous partiez de Teams, lorsque vous créez un nouveau questionnaire, lorsque vous créez un nouveau formulaire, ça devrait éventuellement vous amener devant cette interface. Donc, euh, pour les besoins euh, de notre exemple, je vais créer un questionnaire euh, parce qu'au bout de la ligne, les différences entre formulaire et questionnaire sont relativement minimes. Puis, si vous maîtrisez bien le questionnaire, ben vous allez forcément bien maîtriser le formulaire. Donc, si vous souhaitez créer un questionnaire, ben ce n'est pas compliqué, il y a le bouton Nouveau questionnaire. Euh, mais si vous cliquez sur la petite flèche, euh, il va y avoir un menu déroulant pour les formulaires. C'est à vous de choisir. Nous Donc, Ici, on va se créer un questionnaire. Il va me demander de me reconnecter parce que je ne comprends pas pourquoi. Donc, ça va se on va se ramasser devant l'interface suivante. Donc, bon, vous avez l'espace de titre, vous avez l'espace, bien sûr, pour entrer une description. Donc Par exemple, si vous souhaitez mettre des consignes supplémentaires ou ajouter des indications à gauche et à droite, bien, ça peut être l'espace idéal pour ce faire. Mais surtout, vous avez l'option finalement pour créer vos questions à partir de nouveaux. Donc, en cliquant sur le bouton Nouveau, on va vous demander de choisir le type de question qui vous intéresse. Donc, par défaut, il y en a quatre d'affichés, mais si vous appuyez sur la flèche, vous avez un menu déroulant avec des types de questions supplémentaires. Donc, par exemple, moi, je pourrais choisir une question à choix de réponse. Euh, bon, rentrer ma question, rentrer mes options, je peux en ajouter euh, des supplémentaires au besoin. Euh, à partir là, à côté de la poubelle, là, en haut à droite, euh, je peux copier la question, donc, c'est-à-dire créer un doublon de la question. Donc, voyez vous voyez-vous, j'ai deux questions identiques. Donc, si vous voulez créer rapidement un questionnaire à partir d'un canevas de base, c'est tout à fait réalisable. Bon, si je veux la supprimer, la petite poubelle. Mais ce qui est intéressant, en particulier, c'est lorsque je clique sur l'une des options, j'ai trois petites icônes. Bon, la poubelle pour supprimer l'option, euh, mais surtout euh, la bulle, pour ajouter euh, de la rétroaction rapide asynchrone euh, auprès de l'élève et euh, le crochet pour indiquer s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise, s'il s'agit finalement de la réponse appropriée. Donc, par exemple, si je demande la date de Fondation de Québec, ben, il y a une date qui est bonne. T'sais. Alors, si l'élève se trompe de 10 ans dans, le, dans les choix de réponse, ben, ce n'est pas la bonne date. Donc, je, donc, supposons que dans le cadre de cette question-ci, euh, je décide que c'est l'option 1 qui est la bonne. Il me suffit de cliquer sur le crochet. Il va apparaître bonne réponse, puis ce dernier-là va être en sobriance. Euh, je peux ajouter de la rétroaction. Et je peux même en ajouter pour les, euh, pour les mauvaises réponses. Même si l'élève se trompe, elle fait une erreur qu'on sait qu'il va répéter, qu'il a tendance à faire régulièrement, mais vous pouvez euh, créer, lui laisser tout de même une rétroaction là, pour euh, les l'aider à mieux comprendre. Puis, tout ça est automatisé. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a on plus besoin de corriger, malheureusement, mais euh, on va le voir, c'est que ça permet une rétroaction au moment même où l'élève remet sa copie. Donc, lorsque l'élève remplit le questionnaire, euh, que vous avez sélectionné les, répons les, bonnes, les bonnes réponses, la rétroaction, euh, vous avez programmé votre rétroaction d'avance, l'élève remplit le tout appuie sur envoyer puis va recevoir, va euh, savoir avoir déjà une première idée en fait là des bonnes ou des mauvaises réponses euh, ainsi que des commentaires là, qui les accompagnent avant même en fait que vous ayez mis la main sur la copie. Donc c'est intéressant pour ça. Euh, bon, en ce moment il y a une zone de pondération tout en bas là, à point, donc on a un espace puis je pourrais dire par exemple que question de sur 10. Puis, si je souhaite par la suite partager mon document, donc supposons mon questionnaire est complet, euh, ce n'est pas bien compliqué. Il vous suffit d'appuyer sur Partager en haut à droite. Ça va amener ce menu déroulant. Puis, euh, il vous suffit de sélectionner les options de partage qui vous intéressent. Donc, il y a trois euh, options de partage au sein euh, de euh, Microsoft Forms. La première euh, s'appelle Envoyer et recueillir des réponses. Bon, Elle, elle est plutôt simple. Elle génère un lien euh, grâce auquel vos élèves pourront répondre au questionnaire. La deuxième option, euh, c'est partager sous forme de modèle. Donc, pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers là, avec euh, la suite de Google, euh, c'est quelque chose qui est possible à réaliser aussi, mais qui nécessite une manipulation là, supplémentaire. Mais ici, c'est pas bien compliqué. En fait, c'est qu'en cliquant sur partager sous forme de modèle, ça va créer un lien. Euh, en fait, qui va permettre le partage du questionnaire euh, à des fins d'édition. Par exemple, vous voulez envoyer un questionnaire à un de vos collègues, mais vous ne souhaitez pas que lorsque ce collègue-là mette la main sur le questionnaire et le modifie, donc décide d'ajouter des questions, d'en supprimer, que ça modifie votre propre copie. Donc, vous souhaitez préserver votre, votre copie originale tout en partageant le questionnaire, euh, ben c'est en cliquant sur « Partager sous forme de modèle » puis en copiant le lien euh, que cela est possible. Finalement, il y a un partage collaboratif tout en bas, « Partager pour collaborer ». Encore une fois, ça crée un lien. Euh, cette fois-ci, ben, euh, la personne qui reçoit le lien peut modifier votre document original. Ça peut être intéressant si vous travaillez avec votre équipe école, mais ça peut être également intéressant si vous faites faire du travail d'équipe euh, à vos jeunes. Euh, mentionnons que chacune des options a, euh, pour les plus observateurs, peut-être vous l'avez remarqué, mais il y a une zone de texte en surbrillance avec une flèche. Donc, en cliquant sur cette zone de texte, vous pouvez sélectionner qui peut avoir accès au questionnaire via le lien créé ci-dessous. Donc par exemple, je pourrais faire en sorte que tout le monde puisse répondre au questionnaire, que seuls les membres de mon organisation puissent répondre ou que seulement certains membres puissent répondre. Si j'appuie sur certains membres, je vais avoir une barre de recherche, je peux rentrer des individus, mais je peux aussi rentrer le nom de mes équipes dans Microsoft Teams. Donc, par exemple, si je tape ici Eh bien, voyez-vous, j'ai ici Histoire du Québec et du Canada, c'est une de mes classes, je clique dessus et puis bam, toutes les gens dans cette classe vont pouvoir répondre au questionnaire. Dernier point important au niveau du partage, si vous appuyez sur les trois petits points en haut à droite, à côté du bouton Partager, et qu'ensuite vous appuyez sur Paramètres, vous pouvez affiner vos paramètres. Votre partage. Donc, par exemple, à qui peut remplir ce formulaire, vous pourriez euh, exiger d'enregistrer le nom des répondants à l'aide de leur adresse courriel, ou faire en sorte qu'un répondant ne puisse répondre qu'une seule fois. Donc, pour éviter que les élèves remplissent ce questionnaire à deux trois reprises, par exemple. Euh, bon, il y a des options de date de début, de date de fin, euh, mais euh, ce que je voudrais attirer en fait votre attention, sur tout en haut. Il y a option de questionnaire, afficher automatiquement les résultats. Donc, tantôt, je vous avais mentionné que lorsque un élève finit son travail et le dépose, il a accès à une première rétroaction en fonction de vos commentaires pré-publiés, ainsi que des réponses identifiées comme les bonnes. Si pour X raisons, vous ne souhaitez pas que l'élève ait accès à ça, par exemple, vous voulez faire en sorte que les réponses restent secrètes un certain temps ou que vous ne faites pas confiance à la révision automatique, euh, il vous suffit en fait de décocher cette option. Et en la décochant, euh, comme vous pouvez le voir dans le texte en dessous, euh, eh bien les répondants ils pourront pas avoir accès euh, à leurs résultats avant que vous euh, l'autorisiez de manière manuelle. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez euh, préserver le code G ou pour toute autre raison. Donc, on se le rappelle, ces options-là elles sont dans Paramètres. Pour accéder à Paramètres, c'est les trois points à côté de Partager puis on sélectionne. Donc, une fois que vos questionnaires sont déposés, euh, que vos élèves ont rempli les questionnaires, vous devriez Une fois que vos questionnaires sont déposés, euh, que vos élèves ont rempli les questionnaires, vous devriez recevoir une notification euh, via euh, Microsoft Teams ou si vous n'utilisez pas Microsoft Teams, il est possible de retourner euh, directement, en fait, euh, sur la page de questionnaire, sur la page de Microsoft Forms pour faire de la correction. Donc, je, on va en faire la démonstration ensemble. Donc, je suis de retour dans l'interface euh, d'accueil de Microsoft Forms. J'ai devant moi là, différents questionnaires que j'ai créés par le passé. Euh, et je sais que j'en ai un là où j'ai deux répondants. Donc, on voit ici là j'ai deux réponses de rempli. Donc, si je clique dessus, ça va m'amener... Bon, il faut normalement me connecter, mais ça, normalement, c'est moi qui ai un problème. Donc, euh, ça va vous amener sur le questionnaire. Donc, là. Vous allez avoir un aperçu, là, bon, on sait qu'il est sur 40, on voit mes questions, donc ça peut être un bel de mémoire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans l'onglet réponse Donc, l'onglet Réponse, il ressemble euh, énormément à celui en fait, que le Steve vous a présenté un peu plus tôt, euh, mais il y a des petites nuances là, propres aux questions. Alors, premièrement, on voit la note, euh, la moyenne du groupe, euh, puis ensuite de ça, on va vraiment avoir là, euh, par exemple, euh, le taux de bonnes et de mauvaises réponses par question. Donc, par exemple, on voit que ma question 2 a été très bien réussie par mes élèves. Si vous souhaitez corriger, euh, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Examiner les réponses » en haut à gauche. Ça va vous amener dans l'interface de correction et là, vous pouvez naviguer. Vous avez deux choix de navigation. Le premier euh, par personne. Donc là, par exemple, on voit la copie à Danny. Si je, puis, je peux aller voir celle à Steve, donc en cliquant euh, sur le nom de euh, mon étudiant ou je peux aussi naviguer par question. Donc, voyez-vous, il y a l'onglet question en haut à, à gauche, je clique dessus et là, je peux me promener d'une question à l'autre, puis euh, voir l'ensemble répons de des réponses que les gens là, ont données euh, dans le code G. C'est important de toujours faire une vérification manuelle euh, des corrections faites par Microsoft Forms pour plusieurs raisons. La première, parfois, la pondération est un peu bizarre. Euh, J'ai remarqué que certaines questions euh, des fois, Microsoft va avait tendance à donner 10 ou 0 de manière systématique. Donc, des fois, on s'entend que si l'élève, si des choix de réponse, euh, puis que l'élève euh, en a sélectionné 3 de bons, puis 2 de mauvais, peut-être qui ne mérite pas 0 sur 10, par exemple. Euh, L'autre option, c'est qu'on vous conseille, en fait, il y a certaines questions qui ne se corrigent tout simplement pas de manière automatique. Par exemple, les questions en développement, vous pouvez essayer de monter quelque chose en le corrigé, mais généralement, Microsoft France n'est pas assez intelligent pour être capable d'identifier la réponse appropriée ou non. Même si on parle d'un seul mot, donc par exemple, euh, « euh, Quelle est la capitale du Québec? »« puis l'élève écrit Québec? » mais s'il si écrit Québec avec une faute, il a pas mis d'accent, ou il a mis une virgule quelque part en faute de frappe, Microsoft Forms ne va pas y donner le point. Donc, toujours vérifier en fait les questions, surtout sur le développement. Puis, vous pouvez toujours rentrer manuellement en fait euh, la pondération. Donc, on je lui ai donné 1 sur 20, mais plus, On va lui donner 10 sur. Donc, une fois ma correction est faite, j'appuie sur précédent. Et dernière étape extrêmement importante, il faut que je publie mes notes. Donc, pour publier les notes, c'est le bouton à côté de l'examination de réponse, toujours en haut à gauche. Et en cliquant dessus, vous allez avoir accès à l'ensemble des copies. On voit que mes copies ont déjà été publiées, mais si elles n'étaient pas publiées, bien, dans l'état, ça serait mentionné qu'elles ne sont pas publiées. Et euh, il y a le bouton Publier les notes serait en surbrillance et non pas grisé. Donc, je cliquerai sur Publier les notes puis l'élève recevrait enfin sa copie corrigée avec la note finale. Et tout ça s'intègre directement dans Microsoft Teams. Donc, pas Donc, une fois que tout ça est beau, pas besoin de retourner jouer dans Microsoft Teams. Normalement, euh, ça devrait être, se transférer sans problème. Donc, euh, ici, on a un aperçu un peu de l'interface que l'élève a accès. Donc, on voit la rétroaction là, euh, à l'image 2. Puis, Finalement, euh, très rapidement, j'aimerais mentionner qu'il est possible aussi d'un peu renverser sur sa tête les exercices euh, à réaliser au sein euh, de Microsoft Forms. Donc, on voit que c'est quand même euh, beaucoup, en fait, c'est assez unidimensionnel, dans le sens où l'élève doit répondre à des questions, euh, puis des fois, c'est des questions d'ordre de savoir, ou des trucs de même, mais euh, par exemple, Forms permet l'ajout de documents au sein d'un questionnaire. Donc, vous pourriez créer euh, un espace de téléversement dans vos questions. Donc, je peux le montrer ici. Je fais nouveau, je sélectionne et j'ajoute téléversement de fichiers. Et voilà. Euh, bon, lui, me prévient qu'il euh, y a des implications, dans ce sens que si vous téléchargez quelque chose qui n'a pas de bon sens, vous ben, allez être prêt avec. Puis voilà, on a un espace de téléversement où l'élève pourrait. Euh, ajouter un fichier, je peux décider de sa taille, je peux décider du nombre de fichiers, etc. Puis l'exercice qu'on vous suggère à la diapo 14, en fait, c'est que l'élève est amené à téléverser un fichier qui, selon nous, représente le mieux les trois ordres au moyen âge. On pourrait lui donner une bonne image il pourrait faire sa démarche de recherche lui-même et il est appelé à justifier sa réponse. Donc, c'est une manière, en fait, un peu là, de contourner, là, les, disons, les formats traditionnels imposés par les les outils questionnaires, puis ça peut être intéressant là, parce que c'est une question de développement puis, euh, et tout ça. Donc ça fait un petit peu le tour euh, pour ce qui est là, euh, des fonctionnalités de Forms. Donc je laisserai la parole à Steve pour la suite, euh, qui va vous présenter un peu plus les billets de sortie, là, ainsi que euh, les bases théoriques, les entours. juste noter qu'il y, y a un modèle de disponible là, dans le, le diapositive là, sur euh, le, le chevet, sur le Moyen Âge est un modèle. Tout à fait, donc euh, ici là, dans le diaporama vous avez le modèle qui est là, euh, dans le fond ce qu'on demande à l'élève c'est euh, pourquoi le Moyen Âge est il un, un monde de princesse ou de... Est-ce que le Moyen Âge est un monde de princesse et de chevalier puis on essaie de sur une image qui représente bien la société médiévale, les groupes sociaux et tout ça et donc il doit dans le fond identifier et préciser pourquoi donc ça permet dans le fond euh, bon, si s'il choisit une image comme celle-là donc de, de, de, de vous proposer une image qui est en lien avec euh, donc c'est un exemple de, de, de tâche qui, qui, qui pourrait être fait. Je vous présente rapidement les billets de sortie en même temps on va voir quelques notions là, justement en lien avec les formulaires euh, les billets de sortie, qu'est-ce que c'est? C'est bon, euh, quand on fait de l'enseignement à distance euh, si on, à la fin, est-ce que, bon, est que, est que la période s'est bien passée? Est-ce que mes élèves ont bien compris? C'est souvent la grande question. Hein. Et donc l'idée des billets de sortie, c'est qu'au départ de votre présentation, de, de votre cours, c'est d'avoir une intention claire de l'annoncer à vos élèves et à la fin revenir en cinq minutes sur un élément précis du cours et en même temps, vous, bien, ça vous permet euh, de, de voir si vos élèves ont compris un certain nombre de choses, d'accumuler des traces aussi d'évaluation et euh, de, de, de, de, de valider certaines, certains éléments euh, d'apprentissage en cinq minutes toujours. Et euh, ce qu'on a fait, euh, c'est des billets de sortie pour les opérations intellectuelles que vous, vous allez pouvoir copier, donc faire une copie dans votre compte modifier un élément ou deux, ou parfois rien modifier parce que bon il peut être, le formulaire peut être pris de façon intégrale, vous allez pouvoir l'envoyer à vos élèves et bon après ça on revient sur les apprentissages avec nos élèves. Donc là maintenant vous allez prendre cinq minutes et vous allez euh, compléter ce formulaire-là. Donc je vous présente euh, euh, le billet de sortie général. Euh, L'idée ici, c'est vraiment euh, quand je vous disais euh, que vous allez, vous pourriez, par exemple ici, dupliquer euh, le formulaire. Donc, euh, on peut le dupliquer parce que euh, au fond, euh, quand, tantôt quand on a partagé, hein, on l'a partagé avec euh, comme modèle. Donc, on a partagé ce, ce document-là comme modèle. Donc, vous allez pouvoir le copier ici, le dupliquer. Euh, et euh, dans ce cas-ci, ce qu'on demande, c'est de revenir sur la, la période. Euh, Qu'est-ce que tu retiens du cours, mais en une phrase, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils utilisent des concepts. Hein? Donc, euh, je veux au moins que tu utilises, par exemple, trois concepts, soit une période, soit un témoin, soit faire allusion à un aspect. Vous pourriez exiger certains éléments et euh, bon euh, voir un peu comment vos élèves euh, se sentent par rapport à, la, à, à leur cours et s'ils ont des questions en particulier. On a fait aussi euh, des formulaires euh, en lien avec euh, des opérations intellectuelles comme on montrait tantôt, euh, situés dans le temps. Donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est changer les événements qui sont là. Donc vous pouvez faire une copie de cette affaire-là, changer rapidement les événements que vous voulez. Euh, par exemple, si vous avez abordé la période euh, euh, 1760-1791 où il y a un paquet de dates, peut-être que c'est ça votre intention, hein, c'est de voir si les élèves sont capables de revenir sur une chronologie pour reformer le récit historique comme tel. On a aussi par exemple ici, mettons établir des faits, vous pourriez aussi faire une copie. Ici c'est de changer seulement un document, donc par exemple si on a traité des esclaves ou des groupes sociaux, vous pouvez mettre un texte à, à, à votre élève, un document iconographique, un paquet sur document.recitus.qc.ca ou sur primaire.resitus. Et euh, bon, on, a, on formule la question. Donc, euh, identifie dans le document les éléments qui, quoi, quand, où. Donc, vous pourriez changer la question comme telle. Les autres, ben, on, on s'est dit ben, ce serait le fun que l'élève identifie l'aspect de société concernée. Euh, puis bon, euh, il, don, il donnait un exemple en lien avec euh, cette question-là. Donc vraiment des formats de questions en lien avec les opérations intellectuelles que vous pourriez euh, utiliser euh, rapidement à la fin d'un cours. Euh, super, euh, merci Nancy. Donc euh, voilà, Donc vous avez les opérations intellectuelles vraiment euh, qui, qui sont là et on va ajouter aussi les autres formulaires un peu plus comme le traitement médiatique et tout ça. Donc ça c'est pour les biais de sortie encore là, avoir une intention au départ euh, puis à la fin revenir sur cette intention-là, voir comment l'élève a, a, a compris la notion puis bon, s'assurer de garder une trace pour l'évaluation, on sait c'est important. Euh, ensuite de ça, euh, peut-être vous rappeler que cette formation-là et toutes les autres, on a un cadre de référence sur lequel on, on, on revient souvent. C'est-à-dire que de voir quand vous faites, vous utilisez les questionnaires, est-ce que vous variez les types de questions, est-ce que vous utilisez toujours des questions, vous faites toujours des questions quand, qui ou quoi. Donc, aller plus dans le comment, pourquoi, dans l'analyse. Donc, des fois, c'est juste un, une façon de se rappeler ces choses-là. à Utiliser, pas, pas hésiter à utiliser des documents quand on pose des questions. Donc, pour un peu euh, exercer l'élève à travailler en lien avec, le, le, à se préparer aussi si vous êtes en quête à l'examen du ministère, mais aussi avec la méthode historique. Hein. Donc, un certain nombre de choses du cadre de référence qui est euh, disponible ici euh, à l'écran. Aussi, peut-être un petit mot sur le moment, quand est-ce qu'on utilise un questionnaire, évidemment, on peut le faire pour stimuler la réflexion, revenir sur des connaissances antérieures. Si vous utilisez par exemple un Kahoot, ça peut être un moment intéressant pour revenir sur des connaissances qui ont, qui ont été déjà apprises. Euh, et ensuite de ça, bien, recueillir l'information, l'exemple justement soit du moyen âge ou soit sur des élections américaines. C'est un peu ça, donc on fait une recherche collective dans le cas du, des élections américaines. Euh, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Là. Et puis, bon, euh, on va chercher de l'information. On utilise le questionnaire pour faire ça. Puis, bon, revenir sur les apprentissages, mais ça, c'est les billets de sortie. Donc, voir un peu quest ce qui a été vu. Euh, donc, on va euh, avec euh, les, euh, les billets de sortie revenir sur des apprentissages qui ont été faits. Enfin, peut-être euh, penser, lorsque vous faites des rétroactions, on l'a vu, les outils comme euh, euh, Microsoft Form permettent la rétroaction de voir si vous faites toujours le même type de rétroaction euh, bon rétroaction de base c'est sûr c'est bon, la bonne réponse instructive c'est de penser bon comment on pourrait citer l'élève pour qu'il puisse euh, s'améliorer dans sa réponse d'accompagnement bon euh, c'est un peu plus métaphysique là et euh, ça peut être difficile avec un, un formulaire en ligne mais quand même sachez que bon il y a trois types de rétroaction euh, enfin, on vous a mis à la fin de la présentation des exemples en classe, donc au primaire et au secondaire, si vous voulez euh, regarder, c'est des vidéos entre 10 et 5 minutes, donc qui vous montrent des enseignants qui utilisent des questionnaires en classe et voir des élèves justement qui euh, profitent de, de ces outils-là.